Entretien spécial parole ce jour au gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné dibois Bonjour. Bonjour. Merci de faire honneur à Vision 4 pour cet entretien bilan sur la vie dans votre circonscription administrative. Notre entretien va s'articuler autour de trois points principaux. Il y en aura d'autres éventuellement. D'abord, la sécurité, vous vous en doutez bien. Puis les questions d'assainissement, on parlera à cet effet des casses, des déguerpissements de, de l'ordre qu'il faut mettre dans le secteur des moto taxis Et enfin, on va parler des voies de communication, notamment avec la route euh, Douala-Bonepupa. Mm. Éventuellement aussi, on parlera euh, des déplacés internes suite à la crise qui se vit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mm. Et pour faire cet exercice, je suis accompagné de Florent Zanga, c'est le coordonnateur euh, de la rédaction de Vision 4 Littoral ici à Douala. Mm. Monsieur le gouverneur, si vous en avez convenance, avant de mettre les euh, les pieds dans le plat et entrer dans le plein pied dans l'échange de ce matin, je voudrais que nous regardions ensemble ce reportage qui a été commis sur la question, la fameuse question des microbes à Douala. Des images captées à partir des caméras de surveillance présentent l'énorme panique vécue par les commerçants des quartiers Makia, Nkoulouloun, Kan Yabasi. Et marché central à Douala après l'alerte de l'avancée des microbes vers ces secteurs lundi dernier. Eux disent qu'ils ont perdu l'un de, de leurs frères la fois dernière et ils sont venus comme ça pour se venger. Donc ils sont sortis avec les matières de pas et d'autres. C'est ça qui crée toute la terreur vraiment au niveau du marché central, pour de pas et d'autres. On dit qu'ils arrivent au gazon. Bientôt nous on ils nous dit qu'ils sont à la. Le à a la femme, nous mais on attend et ça on ne voit pas. Ça a commencé à maquiller là-bas, certains gens ont pris la fuite jusqu'ici. Donc jusqu'à là on n'a pas eu de suite pour savoir réellement le fond, mais on a quand même compris. Au lieu de deux églises, c'était la débandade. Le groupe de malfrats venait de frapper, pillant les passants. Exactement, il s'agit du Randao, ça a commencé depuis Maquillard. Donc le Randao c'est quoi Le Randao c'est la collecte d'argent pour les fêtes. Les boys qui ne travaillent pas pour l'agression à main à main. Depuis le début de la semaine, cette vague d'agression a créé la psychose dans la ville de Douala. Plusieurs quartiers ont été attaqués, laissant sur le carreau des blessés, poignardés à l'arme blanche. Il n'est rien que 16 heures, vous comme vous-même vous voyez, tout est fermé. Parce que tout le monde panique, tout le monde a peur. A pas la, on peut dire qu'ici, il n'y a pas la sécurité totale. Mais depuis là, à chaque moment, les gens sont en train de fuir. Là, est encore de plus. On est bon plus, les microbes, est pas. La dernière alerte de mardi soir a mis en branle plusieurs quartiers, obligeant les populations à barricader boutiques et domiciles. Les microbes nous pas. C'est grave. doit Dans la capitale économique, malgré cette montée en puissance de l'insécurité en cette fin d'année. Attribué à ces groupes de jeunes, les autorités administratives rejettent la thèse des microbes, mais parlent de règlement de compte entre jeunes. Alors, monsieur le gouverneur de la région du littoral, c'est quoi cette affaire des microbes D'abord, je voudrais dire que c'est un terme qui sort difficilement de ma bouche, parce que c'est une expression qui... Euh, se retrouve généralement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je ne connais pas euh, un mouvement appelé microbe dans la ville de Douala. Par contre, je voudrais plutôt parler de banditisme. Pour moi, il n'y a pas de microbe à Douala puisque euh, le microbe, ça, ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc, si quelqu'un se met à courir devant moi, il n'est plus microbe. Il est plutôt un bandit. Donc, euh, c'est vraiment euh, une situation... Euh, presque entretenu par ceux qui voudraient que Douala, n'est-ce pas, soit euh, tout simplement une ville euh, euh, où l'insécurité ne donne plus à dormir. Hein. Vous voyez que euh, depuis que euh, euh, la, la, la sortie de, de, de ces bandits a été faite pendant le week-end, j'ai eu à intervenir le 14 pour demander que cessent ces mouvements, ces perturbations. Mais par contre, les réseaux sociaux ont continué à sortir des vidéos où des personnes continuent à courir. Mais je vous dis, lorsque vous n'êtes pas à Douala, vous avez l'impression que ceux qui sont à Douala vraiment n'ont plus ont perdu du sommeil. Donc mais le fond, moi, c'est quoi La sécurité règne à Douala. La sécurité règne à Douala, mais je dis, les grands bandits et le banditisme urbain ne date pas de 2022. J'ai été chef de cabinet du gouverneur de la région du littoral dans les années 90. J'ai vu plus que cela. Ce n'est pas les petites agitations... – Vous voulez parler des villes mortes ?– Des villes mortes, j'étais là comme chef de cabinet. Donc je suis quand même un habitué de cette ville. Et donc quand je vois parfois dans les plateaux de télévision un ancien collaborateur qui aurait travaillé dans l'extrême nord et qui veut se passer pour un expert en matière de maintien de l'ordre, j'arrive un peu, donc... Je voudrais déjà dire que le traitement sécuritaire qu'on fait au niveau de Boko Haram n'a rien à voir avec le banditisme urbain de Douala. Il faudrait vraiment que ce soit net. On va y revenir, monsieur le gouverneur Florent Zanga. Alors, monsieur le gouverneur, je voudrais vous poser une question sur l'aspect économique. En prenant des mesures concernant le. – De 18h mmh. à 6h Non, non, de 20h à 6h. – De 20h à 6h du matin, monsieur mmh. le gouverneur, mmh. nous sommes en période de fête de fin d'année. Mmh. Il y a des snack bars, il y a des bars, il y a des opérateurs économiques mmh. qui se verront fermés mmh. si jamais euh, euh, les, les motos taxis également seront dans la, dans la même danse. Mmh. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous mesurez un peu l'impact que ça peut avoir sur le plan économique ?– Effectivement, je voudrais dire déjà d'entrée de jeu que euh, lorsque nous avons une situation trouble, on prend des mesures énergiques pour traiter la situation trouble. Au grand mot, de grand, grand remèdes. Alors, je veux déjà dire que si euh, nous avons restreint le mouvement des mototaxis de 20h à 6h du matin, cela n'a pas été de notre fait. C'est la situation qui l'imposait. Et je suis conscient de ce que, sur le plan économique, ça fait bien mal. Mais comprenez que je travaille avec les responsables des mototaxis. Avant que de prendre cette mesure, j'ai eu à les consulter. y à beaucoup de brebis galeuses parmi elles. Et je tiens à dire que cette histoire de microbe, micro, micro, micro, ça a été déclenché par qui par des brebis galeuses au milieu des mototaxis taxis qui allaient de carrefour en carrefour pour dire les microbes sont là, les microbes sont là et puis les, les, les, les, les, les habitants apeurés se mettent à courir à gauche et à droite mais faudrait-il laisser que cela ait la possibilité de continuer à crier les microbes sont là jusqu'au au, au, au 1er janvier je pense qu'il fallait bien qu'ils comprennent cette première mesure et je voudrais dire que la restriction ne concerne pas les motos personnelles. Que ce soit clair, c'est une activité qui a euh, euh, connu la restriction. Donc, vous avez votre moto, vous allez au service avec votre moto bien immatriculée, casque sur la tête, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que je comprends qu'il y a euh, euh, l'amalgame qui est faite là-dedans. Je parle de moto-taxi, mais c'est quelqu'un, une moto qui fait l'activité de taxi. Je n'ai pas dit un personnel qui travaille dans une entreprise et qui a sa moto, qui se déplace. Et c'est l'occasion pour moi de dire que lorsque vous avez un véhicule personnel, vous allez de votre résidence à votre service. Comment vous identifier Vous avez un véhicule qui a un numéro d'immatriculation mais imaginez que je dise aux gens de Douala, ne mettez plus le plaque d'immatriculation. Ça va ressembler à quoi Vous cognez quelqu'un, on ne vous identifie pas. Et on dit Ah oui, monsieur le gouverneur, vous avez des, des, des bonnes mesures, vraiment, ça va, ça va, mais ça ne va pas Donc, vous avez votre euh, moto euh, donnée par votre entreprise ou achetée par vous-même. La moto est immatriculée, vous avez votre casque, mais vous allez librement. Vous n'êtes pas concerné par la mesure. Je voudrais que ce soit clair. Donc, cette restriction a été faite pour les activités de moto-taxi-bed de 20h à 6h parce que, dans la ville de Douala, justement, beaucoup de cours sont faits avec des motos dans cet intervalle. Dans cet intervalle. Donc, je dis cette restriction, j'ai dit jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire quoi Que si, ce samedi ou dimanche ou lundi, je comprends que la discipline est revenue dans la ville, mais on permet que les motos, n'est-ce pas, euh, à euh, commencent à circuler normalement. Donc je continue à dire que les motos taxis circulent de 6h à 20h. Mais à partir de 20h à 6h, il faudrait qu'ils s'abstiennent de s'emballer dans ce que certains ont programmé pour faire du désordre. Parce qu'il faudrait le dire qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui voudraient bien que Douala soit à feu et à sang. Voilà qui est suffisant pour rassurer ce compatriote dans un panel de télévision qui disait que vos mesures seront inopérantes. inopérantes oui. Alors, monsieur le gouverneur, à titre personnel, je ne sais pas si vous avez fait la même observation que nous. À chaque fois que vous quittez la ville, ce phénomène surgit. Vous avez fait la même observation Je, je l'ai constaté un peu parce que euh, à l'entrée de, de, de la, de la, la conférence soumérielle de, de, des de, de gouverneurs, les journalistes me tendent le micro pour me dire euh, et vos microbes à Douala, pendant que je quitte Douala, Douala est tout calme mais je ne parle que du Douala que j'ai laissé calme et quand je reviens j'essaie un peu de, de, de, de reprendre les choses en main mais je voudrais dire que c'est un travail collectif avec les forces de l'ordre, c'est un travail collectif et cela aussi permet que je revienne un peu sur euh, euh, euh, certaines vidéos qui circulent euh, sur laquelle euh, les autorités, les forces de l'ordre sont tous emballés dans euh, euh, les spéculations de drogue à maquia et tout cela. Mais je voudrais dire que ça, c'est de la manipulation. Les dealers veulent vivre, veulent continuer à vivre. Mais le problème c'est quoi Lorsque la loi interdit une activité, mais on s'accroche à Il faut la dire loi. – Et qu'elle soit respectée. – Et qu'elle soit respectée. On n'a pas de choix. Ce n'est pas une affaire de, de s'attaquer à telle communauté, à telle... Un non. Qui ah non, non. Un qui tel ou tel. Il y qui n'aime pas tel ou telle. Non, la loi est là. Je ferais la même chose, même si j'étais dans une autre région. Donc le chef de l'État demande, n'est-ce pas, qu'on assainisse non seulement les motos, mais également les, les, les, les, les trafics de ce genre. Voilà justement monsieur le gouverneur vous venez de lâcher le mot assainir mmh. et, et c'est le deuxième centre d'intérêt de cet échange alors au niveau de l'assainissement non seulement de la ville de Douala mais également de l'ensemble de la région du littoral je mmh. voudrais qu'on revienne sur une actualité qui a défrayé la chronique à savoir les casses ou les déguerpissements à Ticolo. Où en est-on aujourd'hui Alors je voudrais dire que le dossier de Dicolo est suivi par la haute hiérarchie. C'est un dossier qui n'a pas démarré avec le gouverneur que je suis. C'est depuis les années 2009 ou 2008 que ce dossier connaît euh, une certaine avancée. Et pour la gouverne de ceux qui nous regardent, il s'agit de quoi concrètement En fait, la zone de Dicolo, est une zone où on trouve le domaine privé de l'État, c'est-à-dire que l'État a un titre foncier. À cet endroit-là, pas dans l'ensemble du colo. Et l'État, n'est-ce pas, euh, librement peut consentir à offrir à une structure la réalisation d'un investissement. Et les populations, n'est-ce pas, euh, se sont offusquées de ce que euh, un projet hôtelier soit, n'est-ce pas, euh, retenu pour cet espace. Et donc, les discussions, n'est-ce pas, en la matière, durent depuis euh, des années. Mais je veux dire que euh, la, la casse survient à un certain moment. Et elle arrive pendant que nous étions à Ndjombe Pinja avec le ministre, à Manjo avec le ministre de la Jeunesse. Le 13, nous étions dans une zone non couverte. Donc, il y a manqué un peu une certaine coordination parce que lorsque un projet doit être réalisé, il faut bien libérer l'espace. Les indemnisations ont été faites au niveau des occupants. Mais l'incompréhension est certainement arrivée parce que certains peut-être trouvaient que soit l'indemnisation n'avait pas été complète ou parfaite, bref, l'imbroglio s'est un peu trouvé à ce niveau. Voilà, c'est pour cela que les cas sont arrivés pour libérer l'espace de manière à permettre que le projet hôtelier se fasse. Donc, oui, Monsieur le gouverneur, est-ce que euh, le gouverneur que vous êtes, vous avez pensé au recasement des déguerpies L'investisseur, le promoteur, promoteur n'est-ce pas, c'était déjà entendu avec euh, la, la communauté euh, béloise pour pouvoir euh, cibler la zone de recasement de ce qui devait être guerpies. Cela a été fait de commun accord avec euh, euh, la, la chefferie je vais dire que la casse est arrivée. Et euh, face à, au trouble que cela constituait, j'ai donc demandé d'arrêter, n'est-ce pas, ce processus pour que nous voyions plus clair. On a mis sur pied une commission mixte qui incluait et les victimes, tout comme, n'est-ce pas, les, les, les services techniques, les, la représentation de l'État et des parlementaires pour pouvoir euh, voir en profondeur ce dossier. Cela a donc été fait et nous avons donc transmis le rapport à qui de droit. Donc il faut simplement être patient. Mais pour l'instant, j'ai dit que rien ne peut se faire sur ce site tant qu'on n'a pas tranché définitivement ce problème. Donc ce n'est pas à moi de trancher définitivement, mais je dis, j'ai pris des mesures conservatoires pour que pour l'instant, l'investisseur n'ait pas à le faire et que la suite euh, sera faite. Monsieur le gouverneur, l'assainissement, ça comprend aussi la discipline au niveau de l'activité des, des mototaxiens hein, et au niveau de ce qu'on appelle le désordre urbain. Qu en est-on Alors, je voudrais dire que c'est un dossier qui est particulièrement suivi par les préfets et la municipalité. Donc le préfet du quant à ce qui concerne la ville de Douala, n'est-ce pas, euh, se charge de ce dossier. Nous avons l'avantage euh, fait en sorte que les mototaximens s'organisent en syndicats et dans tous les arrondissements, il y a une parfaite organisation. Ce qui fait que euh, les, les, les, les mesures d'identification se font progressivement. Il y a des séances de, de, de, de, de, de, de, de délivrance, n'est-ce pas, de, de permis de conduire après une certaine formation qui se font euh, parfois au niveau de, de Mbopi. Et, et je crois qu'à ce niveau, nous pouvons considérer qu'il y a deux catégories de, de moto-taximènes. Il y en a ceux qui sont organisés, vous les voyez en choisibles, vous les voyez vraiment identifiables, mais d'autres qui n'ont pas encore rejoint le camp de la discipline qui se retrouve aujourd'hui, hein, parfois parmi euh, ces, ces, ces gars qui euh, facilitent n'est-ce pas, les, les, les actions de, de, de grand banditisme dans la ville de Douala. Mmh. Voilà. Monsieur le gouverneur, il y a un phénomène quand même très récurrent dans la ville de Douala. Euh, les agents communaux qui sautent justement sur ces motos taximènes parfois qui n'ont pas de choix. Une fois, je me, me souviens que euh, Monsieur le Préfet avait demandé qu'ils cessent. Mais le phénomène a continué. Le, Non, le préfet a pris cette mesure euh, à l'occasion de notre réunion du 14. Il a euh, rappelé euh, la suspension, n'est-ce pas, de ces contrôles, le temps, n'est-ce pas, de passer les fêtes de Noël. Donc, ceux qui le font, parfois de manière sporadique, je dirais que c'est des éléments isolés. Mais je voudrais également qu'avec votre euh, collaboration, quand dans un quartier vous trouvez, n'est-ce pas, un groupe qui le fait, dénoncer, je demanderai au préfet, n'est-ce pas, rapidement d'aller euh, cesser euh, ces euh, mesures de contrôle. Le contrôle, on le verra après les fêtes et euh, la municipalité également. Donc, euh, je voudrais une fois de plus m'accrocher sur ce fait pour dire que nous n'avons aucune intention de faire en sorte que les familles des mototaximens n'aient pas à trouver leur compte pendant ces fêtes. Mais cette restriction n'est-ce pas, permet, et eux-mêmes, avec, beaucoup ont été de cet avis, que dans la nuit, c'est un cafouillage incontrôlable. Maintenant, s'il faut dire aux gens, vraiment, travaillez toute la nuit, faites comme vous voulez, ah vous serez les premiers à revenir vers moi, monsieur le gouverneur, ça ne va pas, ça ne va pas, mais on prend des mesures pour que ça aille. Donc, après un certain temps, nous allons constater une certaine discipline qui nous amènera en restreindre par exemple de minuit à 6 heures pour permettre que de 20h à minuit que beaucoup le fassent et pourquoi pas lever la mesure donc nous voulons que la sérénité revienne dans la ville de Douala et maintenant que les uns les autres se retrouvent à le faire mais je continue à dire il y en a qui veulent que Douala perde sa tranquillité depuis ces temps que nous sommes là même comme certains le disent, on est fatigué, oui, bon, mais ce n'est pas eux qui nomment le gouverneur. Donc je voudrais simplement dire que nous devons faire ce travail. Tant que le chef d'État nous fait confiance, on le fait jusqu'au bout. Et ce n'est pas va, qui va baisser les bras parce qu'on est influencé par quelques paroles des de personnes égarées. Monsieur le gouverneur, encore 4 minutes et ça en sera fini pour cet entretien. Sortons un temps soit peu de Douala tout en y restant pour parler notamment des voies de communication. Vous avez regardé avec nous les images qui nous ont été servies par la route douala bonnet que j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à regarder. Se rendre à Yabasi dans l'Omcam relève d'un véritable calvaire. Il faut même être physiquement fort et s'armer de beaucoup de courage pour braver ces 95 km qui séparent la capitale économique au chef-lieu du département d'Omcam. Quand je en voiture matin, midi, soyez même voyage, on a toujours poussé ici. Là. Voilà maintenant le, le, le camion qui a barré la route. Les gens vont passer comment Seulement 95 km, pas très loin de la capitale économique, mais il faut passer presque une demi-journée à patiner dans la boue ou à pousser lorsque le moteur a été noyé. On a fait presque de deux heures du temps ici sur place. Plus de deux heures du temps. L'aventure est bloquée, il y a les boulbiers, tout ça, la boue partout. Et ça, c'est un calvaire total. La colère des populations ici remonte à 2017, lorsque le chantier a été lancé puis abandonné comme par enchantement. Nous avons le tronçon, bonnet-poupa, jusqu'à Douala, qui fait problème. Une entreprise qui a gagné le marché il y a 5 ans. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Dans la ville, il faut... Avoir un intérêt particulier pour braver cette route qui donne des courbatures aux conducteurs. Alors que le tronçon Bone Poupa Yabasi est à sa phase finale, soit 96% de taux de réalisation, le tronçon Boné Poupa Douala reste un cauchemar. Il y a eu des instructions de de Yaoundé qui... Euh, intime l'ordre à l'entreprise de finir les travaux. En cette période de pluie, la situation devient de plus en plus difficile pour les usagers. Alors monsieur le gouverneur, vous avez vu ces images. Quel est le commentaire que ça vous a inspiré Qu'est-ce que vous avez à dire aux populations qui continuent de vivre ce calvaire D'abord, je voudrais rappeler ici que lorsque le chef de l'État fait des promesses, il les réalise. Mais nous, sur le terrain, il arrive parfois que nous soyons le frein par rapport à ce que le chef de l'État euh, a prescrit. J'ai été préfet dans le MCAM. J'ai connu le MCAM des Bourbiers. J'ai connu le MCAM des j'ai Je dis, c'était. Ah. Au nord Macombé, ah, ah. quand il avait pas encore le pont. Je vous, dis, je vous décris le camp du, du, du, pref, du, pref, du temps du préfet va Pas de boulangerie, pas de pharmacie, pas de station d'essence, pas de marché ou supermarché. Il fallait qu'on achète du pain à Douala samedi ou dimanche pour toute la semaine. Pour toute la semaine. Alors, tout cela, le chef décide d'offrir au un camp une route bitumée. Et vous constaterez que le problème ne se pose pas aujourd'hui entre Bonnepoupa et Yabassi. Parce que l'entreprise qui est sur cet axe s'est exécutée normalement. Une entreprise camerounaise sans publicité. Mais entre Bonnepoupa et Douala c'est un calvaire. Alors moi je pense que le ministre des travaux publics également est conscient de cette situation de, de, de blocage et vraiment des mesures devraient suivre. Donc, soyons patients mais je voudrais vous dire que ça va aller et euh, les, nos populations du Cam seront complètement servies. Monsieur le Gouverneur, l'ONCAM c'est juste à côté du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons des euh, déplacés internes dans la ville de Douala, mm -hmm. il y a des élèves Est-ce Est-ce le... ailleurs dans, Par la, d ailleurs d ailleurs dans région, la région d'ailleurs est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour l'encadrement de ces déplacés internes Je veux d'abord dire que euh, concernant les déplacés internes le littoral en général et la ville de Douala en particulier n'ont créé aucun camp de rassemblement de ces personnes. Par contre, dans chaque quartier, les communautés reçoivent les leurs sans problème. La solidarité africaine. La solidarité africaine. Et je dirais même, pour prendre possible le l'arrondissement de Douala quatrième, qui est Bonabéry, vous avez les foyers culturels des ressortissants du sud-ouest, des ressortissants du nord-ouest, des ressortissants même de l'ouest, parce que l'accueil est réservé à tout le monde. Vous n'avez même pas l'impression que Douala vit avec les déplacés. Non, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Et je puis dire que euh, ceux qui se déplacent et qui arrivent ici trouvent un certain esprit qui impacte la région du littoral. Chacun vous dit, mon frère, comme tu es venu là, repose-toi ici. Mais pas un seul mouvement déplacé, pas une seule attitude équivoque. Et c'est pour cela que je voudrais dire également que ceux qui pensent que les microbes se recrutent parmi nos frères du Nord et du Sud-Ouest se trompent. se trompent. Nous avons nos bandits qui existent avant le nozo. Et nous avons des secteurs où ils se déploient. Si vous êtes drogué depuis 1991-92, ce n'est pas le contexte actuel qui devrait euh, faire surprendre quelqu'un pour dire, oh voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui... Non. Les déplacés internes sont en paix à Douala et vivent en parfaite symbiose avec leurs frères. Je continue à dire que les manipulations politiciennes sont toujours à la manœuvre pour vouloir incriminer ou alors stigmatiser une catégorie de personnes. Monsieur le gouverneur, cet entretien est arrivé à terme. Vos souhaits aux populations que le chef de l'État vous a demandé d'encadrer Aux populations de la région du littoral en général, je vais d'abord rappeler que le littoral est une région de paix où il fait bon vivre. Les opérateurs économiques trouvent leur compte ici et nous voyons comment, pendant les périodes difficiles de la Covid-19 par exemple, ces entreprises sont restées résilientes et ont pu tenir jusqu'au bout. Je souhaite donc que les uns et les autres continuent à croire en la politique gouvernementale du chef de l'insolence Paul Biya qui ne ménage aucun effort pour pouvoir trouver solution à nos problèmes. Nous avons bénéficié des années antérieures des infrastructures haut de gamme en matière sportive. Les, les, les, les routes connaissent une certaine embellie. Même nos rues, quoi qu'on dise, ont certains points d'ombre, mais le maire de la ville s'active à ce que ça Douala, à Douala et ça circule mieux à Douala donc euh, je souhaite que les uns et les autres aient confiance en leur région aient confiance en leur pays aient surtout confiance en le guide suprême qui est son excellence monsieur Paul Biya Merci, monsieur le gouverneur, et surtout, bonne année. Nous savons, nous pouvons le dire, que nous sommes encore là pour 2023 et nous souhaitons que ça continue. Mesdames, messieurs, c'était un entretien spécial et vous venez de regarder Samuel Dieudonné Ivar Dibois, c'est le gouverneur de la région du littoral. A très bientôt pour un autre entretien avec un gouverneur de région.